Thank you. Je t'ai établi sur mon peuple et ma maison pour que tu veilles et que tu avertisses en mon nom. Mmh, sentinelle, sentinelle, tiens-toi à ton poste et veille. Le son du sofa, oui, ouvre ta bouche, et que les os m'en laisser. J'agirai en ta faveur et si tu restes à mon écoute, sentinelle. sentinelle. is I third... pray, Réveille-nous encore du sommeil, aille Seigneur aille Nous voulons nous lever, Seigneur Mon Dieu, mon roi, paix, de la Tout doucement. Se Seigneur, réveille encore ton église Réveille encore ton peuple, Seigneur Seigneur, que les sentinelles Reviennent à leur poste, Seigneur Je la pas Qui ne te sera pas côté Je te donne de ma part Juste là à mes pieds Au oh, sentinelle. Oh, sentinelle. sentinelle Tu es le sang de mon oh autorité Au sentinelle Au oh, sentinelle Sache que c'est Yahweh That que tu parles, man, you tu ma ma parole, sentinelle, sentinelle, Tu es you sentinelle, sentinelle, sentinelle, Sentinelle you are a sentinelle you oh are À la brèche, je me tiens, à la brèche À la brèche, je me tiens, à la brèche Juste là, juste là mon beau Oh Seigneur Père, je veux demeurer à ma place Je veux rester à ma place, Seigneur mon Dieu Père Je veux choisir la bonne part pour Marie, Seigneur mon Dieu Père Oh Jésus, donne-moi de rester là où tu me veux, Papa Seigneur, je veux me lever, Seigneur Père Lorsque tu me demandes de me lever, Père Je veux parler, Seigneur, lorsque tu me demandes de parler